Globalement, notre but c'est de créer un mouvement solidaire, euh, confiant, humain, pour détruire notre gouvernement, notre, le système qui, qui est en train de, de, de, de nous écraser du jour au jour. Bacha, ce, ce n'est qu'une petite, une petite meshta, comme je te dirais, comme dit, qui est mar marginalisée de toutes les richesses de l'Algérie. Euh, C'est un bled pauvre. à partir du 10e 2001 du l'accablé qu'on a fait jeter la gendarmerie voilà. ça ne sert à rien Au contraire prix. elle n'est pas là pour nous, notre sécurité voilà. pour nous opprimer depuis 12 ans on s'est organisé en comité de village voilà. chaque village organise chaque village euh, voilà. Assure sa sécurité, voilà. voilà, par ses habitants. Depuis 2001, après on a fait la, les gens, les citoyens, ils ont fait une déclaration, une plateforme. Dans cette plateforme, il y a des besoins, il y a, euh, il y a aussi des exigences si tu sais, pour le pouvoir. De, Par exemple, l'acquis qu'on a eu aujourd'hui, c'est l'acquis de la langue berbère comme une deuxième langue. C'est grâce à des événements de 2001. Après, dans cette plateforme de revendication, il y a le départ de la gendarmerie ici à Barbacha parce qu'ils ont dépassé, ils ont fait des, jeux, des choses euh, qui sont même qui, sont, euh, qui fait qu'on dit dur dur pour la, la, les services de sécurité en Algérie. Après. La gendarmerie a embarqué d'ici. On a resté 13 ans, ni, service de sécurité, ni, fait, 13 ans. ni des, des services de sécurité, ni d'autres chose. Ce qui fait qu'on a resté 13 ans, il n'y a ni des services de sécurité, ni soit la, la sécurité civile, soit la, la, la gendarmerie, ni, ni la, la, la police. Mais pendant cette période, il n'y a ni un déplacement social, ni un déplacement soit sur la dignité de quelqu'un, il y a quelqu'un qui va aller faire, qui va rentrer à la maison d'un voisin ou de faire quelque chose comme ça mais aussi un escroquerie, il y a un vol il y a... voilà, on a organisé, chaque village Il doit avoir un responsable les gens de village ils vont s'organiser ensemble s'il si y a un ennemi qui va rentrer dans son village, on va faire euh, des postes de sécurité de nuit on va, on va s'organiser euh, avec euh, l'idée de tout le monde, avec des équipes. Par exemple, aujourd'hui, il y a une équipe qui va prendre la, cette nuit, il y a une autre équipe qui va prendre une autre nuit. S'il y a quelqu'un qui a un voyage d'aller de la nuit, il va, nous, il va nous dire, OK. Après, on va prendre note qu'il y a cette maison-là et on a besoin de se déplacer de la nuit, il ne faut pas faire ce, ce reincarnage comme ça, ils ont le droit d'y aller mais généralement mais généralement il n'y a pas, mais pas un dépassement on a fait ça pendant quatre ans après ça y est les gens ils ont l'habitude de vivre de seul mais dès qu'il y a un problème c'est tout le monde qui va venir c'est tout le monde qui va s'organiser et qui va se lutter toujours la lutte qui paye. Hein. Le peuple a voté, a voté de, euh, monsieur et le résultat c'est no, un autre monsieur. Alors, alors qu'est-ce que c'est ça euh, C'est pour ça qu'on a, on a refusé, ben, on est resté jusqu'à présent le seul, la seule commune euh, qui, qui n'a pas accepté le, le maire. On a créé cette maison uniquement ici à nous. Nous, à Barbacha, les Barbachois, euh, on a protesté contre ce système qui nous écrase toujours, jour en jour, au jour euh, sans arrêt. Euh, ça, ça se passe très bien. On se rassemble ici. Euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on se nouveau, réunit. Euh, on, on, on prend des décisions. On euh, notre parole passe, lutter, comment... passe par de force, ce n'est pas de, euh, par euh, la, loi, la loi de, de notre gouvernement, c'est de notre force, la loi du peuple. La loi du peuple. Nous, on s'en fout de, de, de tout, mais nous on ne veut pas se baisser, on n'accepte on pas de, la loi de, de, de, de, de ce qui nous gouverne actuellement comme on veut, c'est d'accord, si on ne veut pas, on, on rejette. Voilà. C'est ça, c'est ça le... Alors, cette maison, on, on, on l'a acquis, acquis de nos forces, et, euh, personne euh, ne peut nous la fermer, et c'est ici qu'on a... Euh, qu'on parle ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Voilà. Mais on ne non. On veut pas que quelqu'un nous marche sur les pieds. Voilà. Alors, on chaque action, on, il y a, on chaque fait on sort une communiqué. Et on l'affiche la, là, on l'affiche partout et on l'envoie partout dans, tout, euh, il dans sera tout suivi et et communautés à voilà. On organise toujours les assemblées chaque soir euh, là-bas, il y a une salle, on s'organise, euh, tout le monde a le droit à la parole, Et euh, il y a des gens qui, euh, qui sont là, qui sont volontaires. Chaque démocratie, c'est la, la démocratie, qui... la vraie démocratie parce que ça vient du peuple. Ça vient du peuple tout le monde à sa parole parce qu'avec eux ils ont leurs clients mais avec euh, le peuple on s'organise pour les marches pour les cotisations pour tout tout tout tout tout Et toujours est-il il faut il faut combattre, là. parce que c'est un mouvement qui est né en 79 et ça continue, c'est les mêmes qui continuent le combat. C'est les mêmes. Qu'ils soient pour la culture, pour la langue, pour, pour tout. Parce qu'on n'est pas indépendant. Quand on nie ta, ta culture, ta langue, on n'est pas indépendant. Mais maintenant, grâce, il y a des acquis quand même, il y a des acquis. Avant les, euh, même avant, s'il y a les gendarmes qui passent euh, par là, ils vous voient comme ça, ils vont vous embarquer, ils m'ont embarqué moi-même. Mais maintenant, non, la gendarmerie est restée à sa place. Depuis de, les événements euh, 2001, il y a des morts, il y a des, euh, des blessés, il y a des handicapés, il y a beaucoup... Disparu. Des, disparu, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais maintenant, la gendarmerie, il s'est retiré. Il est à sa place. Ce n'est pas comme avant. Avant, tu parles avec un gendarmerie, il t'embarque. Parce qu'avant, il y a la caserne en haut. Cette caserne. Vous avez vu la, la caserne C'est une caserne coloniale. Après, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie coloniale. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Il n'y a rien changé. C'est toujours... là le même système parce que même les gendarmes, c'est des gendarmes coloniaux rien de changé comme nous on lutte contre la corruption on lutte pour la dignité du peuple mais, dans, mais généralement les pouvoirs d'état ils disent que c'est un groupe de jeunes mafia c'est des groupes de jeunes qui passent la nuit dans une maison euh, nous on appelle ça Hamshad c'est la maison de peuple où viennent des paysans, des intellects, des artistes c'est tout le monde qui vient là-bas euh, aussi c'est une place euh, qui est libre à 100% il n'y a, a pas un courant soit, soit religion soit politique même à l'intérieur de cette maison, il n'y a pas des idées de PST, ni de l'Alliance, ni de la FFS, ni. C'est les idées des paysans, des habitants, on partage, on va prendre une décision, après, on va, on va avancer. Il y a un communiqué qui va être dispatché pour les, les, les prisons, les citoyens, on fait l'affichage dans tous le, les murs de, de village et de la commune. Et il y a des lois à l'intérieur de cette maison aussi, ni un alcoolique, ni quelqu'un qui met de, de drogue, ni de dire un mot déplacé, juste le respect, juste la bonne voie. C'est la loi de cette maison. Il n'y a pas un déroulement d'autre chose. Il y a les, les, les travailleurs de la PC qui sont bloqués pour 4 mois, sont pas ils et en et des foyers, il y a des gens qui ont 4, 5, 6 enfants pour, euh, pour s'occuper de leurs enfants pour, pendant 4 mois. On s'est organisé de trouver de l'argent, de trouver la, de la nourriture et de répondre à leurs besoins. Il y a des malades qui ont besoin d'un passeport pour déplacer en France, en Belgique, à des soins. On a pris ça en charge aussi. On a pris on charge euh, des écoles primaires, avec, euh, ah oui, avec du gasoil, avec euh, des cantines. On a, on a pris avec, euh, merci pour tous les, les, les, les commerçants et d'autres gens de, qui ont de biens, qui ont financé. Après, on a, on a pris des chèques. Chacun qui a pris sa paye, il va récupérer ça pour le, la personne qui a donné de l'argent. C'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des assemblées jusqu'à aujourd'hui. On travaille comme ça. C'est un travail de solidarité. Nous on est juste une seule chose, la dissolution de la, de la piscine. On veut faire une piscine du peuple, non une APC de pouvoir. On veut faire une APC pour toute la population. Et tous les pauvres vont avoir leurs besoins. Leurs droits. Voilà, leurs droits. Parce il y a les droits, il y a les besoins. En wow. Algérie, on a, géré, on a un droit, on un besoin. Regardez, regardez où il y a le Hogra. Quand, quand je dis le Hogra. Comment... De, un député HHMNISMA, il touche 35 millions par mois. Euh, et plus la devise, pour ce, plus le passeport international. Un employé, un employé de la commune, 15 000 dinars. Est-ce que, est-ce que est-ce que où est le social où est le, où est le droit d'Algérien, du citoyen Hein Un député a jamais qu'est-ce que c'est un député Qu'est-ce que c'est il, il, il, il, il est professeur à l'école. Il touchera son salaire d'un professeur est qu'il est député ou qu'il est ministre Il touche 30, 30, 40 salaires, alors qu'un que pauvre, il ne trouve, trouve pas à travailler. Alors, regarde, c'est un peintre. Combien il touche Il touche même pas un million un par mois. Et qui travaille. Et c'est lui qui ne travaille pas. Il touche 40 fois plus que lui. Est-ce que c'est... C'est logique, je vois ce je veux dire. C'est bah bah bah tous les Euh, J'étais dans le mouvement culturel berbère pour la langue et pour euh, la culture berbère. Et j'ai toujours euh, aidé les jeunes, jusqu'à présent. La dernière fois, ils on on nous ont amené au commissariat à Bijaya pour 24 heures d'interrogatoire. On était 24. Toujours à peu près le chiffre, 24 se répète. Les années 80, c'est le mouvement culturel berbère Tizi Ouzou. Il y a 24 personnes. En 79, il y a 24 personnes. Cette année, il y a 24 personnes. Le chiffre 24, il ne va pas porter bon. Pourquoi Parce qu'on a manifesté, on a été voir l'Oualir. Euh, on a été à la wilaya, on a fermé la wilaya, on a fermé la, la route à Jaya Et ils n'ont pas voulu nous entendre Jusqu'à présent, il y a toujours ça Eux ils imposent des choses Le peuple, ils n'ont jamais entendu le peuple Toujours, euh, ils font leur guise euh, et compris les élections qui vont venir président de la république ils n'ont jamais consulté le peuple le peuple est toujours ignoré depuis 62 et ça ça répète. mais il y a toujours des gens qui luttent il y a toujours malgré avec leur dictature et leur euh, clientélisme il y a toujours des gens qui luttent comme moi je travaille ici, je travaille à mon compte, je suis libre. C'est pour ça que j'aide toujours les jeunes dans le mouvement. Et le mouvement, on n'a on a ni cassé, ni il euh, n'y a pas de violence. C'est un mouvement pacifique qui revendique, en revendique nos droits. On a rien, ils allaient brûler la terre, la on n'a pas voulu. La mairie, on n'a rien touché. On a fermé la mairie, on a fermé la, la DERA, mais on n'a rien touché. Pas de violence. Et toujours ça continue. Le combat continue. Exemple, par exemple, la, la, il y a des élections présidentielles, on ne l'a pas encore abordé, mais nous, j'espère, à la majorité de, de notre association, on va le boycotter. On va la boycotter, Inch'Allah. Même si on vote ailleurs, mais Barbacha pour le moment, pour leur montrer, c'est pour rien les élections. Les partis, je les aime pas. <rire> je les aime pas. Les partis, je les aime pas. Parce que les partis, tu pousses quelques il ils montent en haut, ça y est. Le roi est mort, vive le roi. Yeah. Oui, ouais. Le roi est mort, vive le roi. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Les partis politiques, parce que j'ai passé un peu à un moment dans le parti politique, mais ce n'est pas intéressant tu montes quelqu'un qui sera député, euh, maire... Euh, un peu de pouvoir... Euh, ouais. et un peu de pouvoir et Une fois un qu'ils montent, ça y est. Du jour qu'ils ont besoin du peuple, ils viennent, ils pleurnichent, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. À la fin, rien du tout. Ils cherchent l'autorité. <rire> non, non, ils cherchent le, le, le, le, pouvoir. <rire> le pouvoir, plus l'argent. Il faut détruire tout le système algérien. Ce n'est pas que Bouteflika ou, ou son ministre ou son Wali ou... il faut détruire tout l'État, tout l'État algérien. Il n'y a que les généraux, il n'y a que euh, qui, qui vit actuellement en Algérie. Le peuple n'a rien. Rien. État et, riche, peuple pauvre. Voilà. État et, riche et peuple plus pauvre du monde. Oui. Alors, alors comment, comment, comment on peut rester comme ça, les, les, les, les bras croisés C'est ça qu'on cherche à soulever, à soulever le peuple pour, euh, pour euh, retrouver ses droits. Parce qu'il y a moyen. Il faut lutter. Il faut toujours lutter. Là où on est. En France, moi j'étais en France, j'ai marché contre la... le moment où Franco a étranglé des gens, des étudiants, la répression en Espagne. J'ai marché avec les gens là-bas en France, j'ai marché avec les Palestiniens en France. Et toujours il faut lutter, parce que si tout le monde avec tout, tout le monde doit lutter en France, au Maroc, en Afrique partout on peut améliorer des choses puisque Barbacha seul mais évidemment nous, on ne peut pas les dégager on, peut pas, on, pas, on cherche à créer un grand mouvement un bulldozer pour les détruire